Je m'appelle Ousmane Ouedrao. Ouedrao qui s'y fait un cheval mal. J'étais élève, mais par manque de moyens, j'ai dû abandonner. Et j'ai pris le chemin pour y faire. Jusqu'à présent, je suis dedans. Donc je peux dire que je suis né dedans. Je ne comptais pas finir dans ça. Mais chaque être vivant, il a ses voeux et ses, voeux, ses ambitions. Donc comme ça n'a pas marché là -bas. En fait, en 2007, je faisais la troisième et par manque de moyens scolaires et de fournitures, j'ai dû abandonner, forcé. il n'y pas autre solution. Bon, pour un brin d'allumettes, ça nous fait 2000 francs, mais trop compliqué à voir ça. Je peux taper toute la journée ici sans trouver ça, mais ça dépend, des fois aussi je peux en trouver deux, trois. Des fois, j je peux taper un mois sans boire de l'or. On, on va débrouiller dans, dans la misère et puis après. Comme ça. Si ça marche, tu es sauvé en tout cas. Toujours à un dessin à 1 kg kilo, 1 kg d'or tu es déjà un peu riche parce que ça tape le, ça peu frapper les 24 25 peut-être 30 millions mais trop dur là. bon forcé je dois avoir je sais pas, le sport c'est mon seul travail mon seul travail